j'ai trouvé que c'est une très belle sélection. Les cinq livres sont incontournables et il faut les lire. Mais mon petit coup de cœur, c'est Le droit du sol d'Étienne Davodeau. Parce que j'ai trouvé qu'en abordant cette question de qu'est-ce qu'on laisse aux générations qui vont nous suivre, et ben, quelque part, c'était nous interroger sur notre action aujourd'hui, et notamment sur la question des déchets liés à, au nucléaire. Mmh. Et je pense que c'est une question centrale. J'ai aimé l'idée qu'ils partent de ce que nos ancêtres nous avaient légué, à travers les dessins dans les grottes, etc., et de se poser la question de comment est-ce que nous on va communiquer aux générations futures si on se projette ah, dans 500 ans, dans 1000 ans, dans 2000 ans, voilà, est-ce qu'on parlera la même langue Comment est-ce qu'on peut indiquer euh, aux générations futures ben, voilà, que dans le sous-sol sont enterrés des, des déchets radioactifs qui ont euh, par définition une vie euh, de plusieurs milliers d'années et, euh, et un danger potentiel. Donc euh, voilà, j'ai trouvé que c'était passionnant toutes les rencontres euh, qu'il fait, la par... enfin, le fait qu'il donne la parole à des experts. Et euh, voilà, et y ait aussi ce cheminement, qu'on soit euh, sur, sur le chemin et qu'on aille d'un point A à un point B, donc jusqu'à Bure, le site d'enfouissement des déchets. Voilà, ça nous interroge aussi sur. Euh... Bah, toute cette réflexion qu'on a à mener sur bah, ça va être quoi l'alternative, en fait, si on a besoin d'énergie, est-ce que ce sera le nucléaire, est-ce que ce sera les énergies renouvelables, voilà, je pense que c'est un livre ressource que je conseille à tout le monde. Le procès des animaux, c'est un petit livre euh, comme ça, euh, qui, en fait, euh, dans lequel avec beaucoup d'humour, il y a toute une histoire de, de, de procès, donc euh, le président de la République accepterait de faire ce procès pour... Euh, pour en fait se dédouaner un petit peu de 2-3 affaires qu'il aurait sur le dos. Et donc c'est une façon d'occuper la population avec ce procès. Il se dit ça va être sympa et en fait les, les animaux qui sont appelés à comparaître, donc qui parlent devant les juges, euh, euh, en fait euh, se défendent plutôt bien et, euh, et ont des, des propos assez, assez intéressants et euh, euh, assez... Hum, certains qui attaquent un petit peu nos modes de vie actuels, qui les questionnent en tout cas. Donc j'ai trouvé ça très très sympa parce que à la fois très profond dans ce que ça dit, à la fois j'aime beaucoup aussi le fait de, de ce dialogue homme-animaux qui bah, comme ça commence à exister aussi. Et puis le, le côté humour tout le long, il y a quand même un truc assez, assez truculent dedans que j'ai beaucoup aimé. Alors moi, mon coup de cœur c'est Pleine Terre de Corinne Royer. Voilà, un roman euh, qui parle euh, d'un agriculteur et euh, que j'ai trouvé super émouvant euh, et très bien écrit. De suivre euh, cet agriculteur euh, et, de, et, de, et de comprendre les difficultés dans lesquelles il a été, euh, ça m'a ouais, ouvert les yeux aussi sur ces problématiques même si euh, de temps en temps on, on entend que c'est très difficile pour les agriculteurs en écho à ce qu'on appelle l'agribashing, donc euh, cette vision assez, assez négative qu'on peut avoir de, de, des agriculteurs en parallèle avec l'agriculture intensive là c'était vraiment euh, les replacer aussi comme euh, en première ligne et dans des vraies difficultés donc euh, c'était super intéressant Moi j'avais envie de vous parler d'une du, BD c'est une BD plus documentaire qui s'appelle « Lanceur d'alerte ». Il a été écrit par Flore Talamont et Bruolotte euh, aux éditions Delcourt, je crois. Euh, c'est une BD avec plein de portraits en fait, de lanceurs d'alerte et de lanceuses d'alerte. Et cette particularité de cette BD, c'est qu'en fait, ça alterne entre, euh, euh, bah, entre des portraits de lanceurs d'alerte, voir comment dans leur vie au quotidien, ils ont euh, un moment donné euh, eu envie de lancer l'alerte et pourquoi et en général bah, ça parle d'un sentiment d'injustice dans son travail il euh, y a tous les domaines en fait qui sont traités, le domaine de la santé, des déchets, euh, des pollutions, euh, de la maltraitance animale et ce que j'ai trouvé vraiment super intéressant, en tout cas moi ça m'a vraiment euh, touché, c'est que ces lanceurs et ces lanceuses d'alerte, ben, elles sont comme nous en fait, elles euh, vivent leur quotidien comme nous C'est des gens comme nous, comme notre entourage, notre famille mais à un moment donné, leur vie a vraiment été bouleversée en fait, par ce qu'elles ont vécu, par ce sentiment d'injustice ou autre qu'elles ont vécu. Par contre, c'est souvent douloureux pour ces personnes-là. Mmh. Moi, c'est ce qui m'a aussi un peu bouleversée, c'est que c'est un peu au péril de leur vie aussi que, que se font ces, ces lancements d'alerte ces dénonciations. Je m'appelle Léonore et je vais vous parler de, de Parmi les arbres d'Alexis Génie. Donc Alexis Génie, si mes souvenirs sont bons, il est prof de biologie. Et euh, du coup, on a vraiment un essai euh, scientifique qui nous explique ce qu'est un arbre, comment il fonctionne. Mais ce que je trouve vraiment très chouette, c'est qu'il euh, donne à son essai, hein, c'est quelqu'un qui est aussi romancier à côté, toute une dimension euh, très poétique et, euh, et aussi très personnelle parce qu'il va parler de, de son rapport aux arbres. Il y a des, des passages assez extraordinaires où il parle de, de la vie, en fait... Euh, avec l'arbre, la, du lien de l'arbre entre l'arbre et l'humain, où il va parler de l'arbre qui poussait dans la cour de sa maman, il va parler euh, des racines, des platanes sur les quais euh, du Rhône. C'est comme une balade en forêt.